Voici quelques stratégies qui vous sont proposées pour mieux organiser votre propos. Gérer le temps de la prise de parole, construire un support visuel, penser au connecteur et revenir sur l'intention. Tout d'abord, il importe de bien gérer le temps qui vous est alloué. Pour cela, il est recommandé de vous entraîner. Vous pourrez ainsi avoir une idée du temps de votre présentation et vous ajuster en conséquence. Le temps d'une communication peut varier en fonction de différents facteurs, par exemple le fait que des gens vous posent ou non des questions. Il peut ainsi être stratégique de prévoir quelques diapositives à la fin de votre présentation. celles ci pourraient vous permettre d'aller plus loin dans votre prise de parole si le temps vous le permet ou elles pourraient répondre à des questions que vous anticipez de votre auditoire. En fonction du contexte, il peut être pertinent de construire un support visuel. Différents supports peuvent être envisagés selon le type de présentation. Les supports sont utiles tant pour vous que pour votre auditoire. Pour vous, l'espace visuel aide à structurer votre propos et à ne rien oublier en vous référant à ceux-ci. Pour l'auditoire, cela facilite la compréhension quand il peut voir ou lire les éléments dont il est question. Il faut aussi penser aux connecteurs. Pour vous et votre auditoire, il est stratégique de relier vos idées ou les aspects de votre communication en utilisant des connecteurs comme les organisateurs textuels et les marqueurs de relations. Cela aide votre auditoire à suivre le fil de votre communication. Par exemple... Utiliser les organisateurs textuels d'abord, ensuite et finalement permet à l'auditoire d'entendre l'évolution de votre pensée et d'identifier clairement trois éléments. En conclusion, il est important de revenir sur l'intention de communication qui a été formulée au départ. Cela permet à l'auditoire de se rappeler de votre intention et de mieux comprendre votre propos.